En fait on a avec les arbres et je pense en particulier sur l'élevage euh, on a une, un ensemble de possibilités de valorisation de, de, de ce qu'on fait pousser assez importante. Euh, donc euh, très rapidement, ça peut être bois d'œuvre, ça peut être la production de fruits, euh, avec les prévergers qu qui est un système traditionnel. Euh, mais après ça peut être aussi euh, la production de bois, bois de chauffage, bois litière. Euh, voilà. Donc en fait on a toute une gamme de, de produits. Et puis mon expérience, c'est peut-être que euh, quand on a cette, cette valorisation de l'arbre, quand on va au-delà du simple bien-être animal et qu'on réfléchit à valoriser des fruits, à valoriser du bois plaquettes, et ben en fait, il euh, y a une appropriation du projet aussi bien plus importante. Et on est beaucoup plus sur la parcelle, on va beaucoup plus soigner ces arbres si on sait ce qu'on y associe derrière. Quoi. Planter des arbres pour planter des arbres, ça. Ça n'a pas trop de sens. Pour le bien-être animal, ça a du sens, mais si en plus on y rajoute euh, quelque chose euh, sur, euh, sur bah, voilà, être autonome euh, en litière, ne pas avoir acheté de la paille, euh, euh, produire son bois de chauffage, euh, euh, valoriser euh, des fruits en vente directe, euh, valoriser l'image de l'exploitation euh, avec des produits un peu euh, emblématiques comme le jus de pomme par exemple, c'est euh, vraiment un super objectif à, à associer à la, à la plantation d'arbres.